Bonjour, François Delande de Saint-Palais, candidat sur Vincennes avec une liste qui s'appelle « Osons Vincennes ». Et euh, l'idée, le fil conducteur de cette liste, c'est de, de fédérer les énergies citoyennes, fédérer l'intelligence collective pour participer à un programme de vie, un programme de ville pour notre belle ville de Vincennes.